Bonjour, mon nom est Joanne Prou. je travaille au Service national du récit au domaine des langues. Je suis ici euh, en différé sous l'invitation de Robin Gagnon. Je suis très contente qu'il euh, m'accueille parmi vous en présence virtuelle, bien entendu, jusqu'à ce que ça se fasse autrement, peut-être euh, souhaitons-le, afin de susciter un intérêt pour produire et euh, diffuser des balados. Il y a toutes sortes de façons de faire et euh, je suis ici pour vous amener à donner une voix euh, aux élèves pour être écoutés. Ce qui est intéressant dans ce cas-ci, si on s'associe au projet Balado Web, qui a été réalisé euh, en partenariat entre le Service national du récit au domaine des langues et BANQ, Bibliothèque et Archives nationales, c'est qu'on permettra au, au projet des élèves de rayonner partout euh, au Québec. Et sans doute que Robin vous l'aura dit, euh, ben, les communautés euh, Inu, euh, il faut leur faire de la place. On dit que le balado, c'est la radio en liberté. Liberté de l'écouter au moment qui nous convient, euh, de réécouter des passages, de le mettre à pause, d'être actif, de bouger. Alors ça, c'est du côté de l'auditeur. Mais le balado, c'est aussi pour euh, les personnes qui en produisent une occasion de, de se pratiquer, de se tromper et de recommencer pour euh, diffuser quelque chose qui euh, nous satisfait euh, pleinement. Alors, euh, l'intérêt pédagogique pour euh, les élèves, euh, il, est, euh, il réside vraiment euh, là. Alors, pourquoi euh, le balado? Ben, pour varier ses productions et sortir du fameux exposé oral. Euh, se concerter pour créer, parce que oui, au-delà de, de produire un balado individuellement, on peut le faire en entrevue, on peut en faire une création collective. Ça nous permet également de tirer profit du numérique pour se pratiquer, diffuser à un destinataire réel. On l'a dit tout à l'heure, il y a plusieurs arpents à combler sur la carte du Québec avec les productions des élèves. Quelques idées de projets balados, des balados pour informer, bien entendu, des récits narratifs, des histoires, des légendes, des contes issus de la tradition orale. Ça pourrait être également des entrevues que des élèves mèneraient avec des membres de leur communauté pour mettre en valeur la culture inoue. et pour porter un regard sur, sur les traditions ou sur, sur tout autre objet culturel. Euh, qui, euh, qui les intéressent ou qui mériteraient euh, euh, d'être connus. Alors, comme euh, vous le comprenez, il y a euh, vraiment plusieurs types de balados et les thèmes à aborder, euh, ben, il y en a un large éventail. Ce sera à vous euh, de, de déterminer ce qui peut susciter l'engouement des élèves et euh, répondre à leurs à leur besoins euh, d'apprentissage. Bref, si euh, l'idée d'un projet euh, de balado vous intéresse, Sachez qu'au Service national du domaine des langues, en partenariat avec votre conseiller pédagogique Robin Gagnon, ben, nous serons euh, là pour euh, vous soutenir et euh, ben, il y a vraiment plusieurs euh, façons euh, d'y arriver. Alors, euh, ce sera peut-être pour euh, une prochaine rencontre, mais... Euh, poursuivre, j'aimerais vous faire un très bref survol de quelques ressources si jamais vous avez envie d'aller plus loin. Nous avons euh, deux auto-formations. Alors, une qui est davantage destinée à une clientèle du secondaire, produire et diffuser des balados, et euh, c'est celle qui accompagne euh, la plateforme euh, Balado Web. Une deuxième auto-formation qui, euh, qui a été diffusée il y a quelques années. Euh, qui présente comment des élèves de sixième année ont produit des balados pour, euh, dans le cadre d'une expo-science. Alors, ces auto-formations ont été euh, créées à partir de projets pédagogiques qui ont été euh, vécus dans les classes du primaire et euh, du secondaire. Alors, euh, vous avez ici un accès à notre site Réseau Pédago Numérique, sur lequel vous pourrez euh, consulter, remixer, les ressources qui ont été produites dans le cadre de ces projets-là et surtout écouter les enseignantes et des élèves qui ont euh, réalisé des projets balados. Ici, euh, un élève de deuxième secondaire, un balado, c'est comme retravailler un paragraphe. Tu as le droit à l'erreur, tu as le droit de donner le meilleur de toi-même. Vous trouverez mes coordonnées sur ma carte de visite ici, en dessous de mon nom. Euh, autrement, au Domaine des langues, nous sommes une grande équipe en français langue d'enseignement et en anglais langue seconde. Vous pourrez connaître les détails de nos activités de formation sur notre site en cliquant sur l'icône ici, alors domaine-des-langues.qc.ca. Euh, nous avons un deuxième site qui euh, s'appelle Réseau Pédago Numérique. C'est là où euh, j'ai pointé des liens vers euh, les situations d'apprentissage, les projets pédagogiques qui ont été euh, réalisés avec euh, nos partenaires. On en a plus d'une centaine et si on collabore avec vous, ben, vous euh, ferez partie de notre réseau euh, de, de, de créateurs et de créatrices. Et, et finalement, notre chaîne YouTube en français au domaine des langues. Sur ce, je vous remercie beaucoup et à la prochaine.